Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 93 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Mass Effect 3 Mass Effect 3, on va le... on va y jouer Allez, on, va, on va voir tous ensemble ce que c'est, c'est un petit jeu d'action Enfin un grand jeu d'action plutôt, on va pas dire petit Alors Mass Effect 3, est-ce qu'on a une introduction Non, alors je veux même pas me connecter EA Origin, non Alors s'il vous plaît, patientez Tac, tac, tac, Continuez de charger. Alors on va faire une nouvelle partie et on va se faire un homme On va être un homme Allez, c'est parti, ça charge Je vous laisse la cinématique Ah non, c'est pas encore la cinématique Alors, action, jeu de rôle, histoire Il y a trois modes de jeu euh, ben, On va prendre l'action Voilà, on est sûr Voilà. Ah Ça se présente comment Mal. On vient de perdre le contact avec deux avant-postes. Une forme massive apparaît sur les scanners longue portée. C'est ce que Shepard avait prédit J'y mettrai ma main au feu. On a combien de temps Très peu. J'ai donné l'alerte. Le flotte se mobilise. Croisons les doigts. Commandant, James, vous n'êtes plus censé m'appeler comme ça. Ni censé vous saluer, commandant. Allons-y. Le Conseil de guerre aimerait vous rencontrer. Ça semble important. Qu'est-ce qui se passe Je n'en sais rien. Ils veulent vous voir, tout de suite. Anderson. Amiral. Vous avez les renforts, je parle. Mais vous n'auriez pas pris du poids. Comment ça va depuis que vous êtes relevé de vos fonctions Que voulez-vous Un bon lit et des repas chauds On s'habitue vite, Bon, hein on verra bien. Qu'est-ce qui se passe ici C'est quoi cette agitation L'amiral Hackett mobilise les flottes. La nouvelle est donc arrivée au commandement de l'Alliance. Quelque chose de gros approche. Les moissonneurs Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Quoi d'autre sinon Si je le savais... Ce sont les moissonneurs. Et nous ne sommes pas prêts, vraiment pas. Dites ça au Comité de Défense. Le Comité ne sert à rien, à moins de vouloir tuer les moissonneurs à coup de barre. Ils ont peur. Ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Nous avons lu vos rapports et analysé vos données, mais pour nous, ce n'est que de la théorie. Vous les avez combattus dans les tranchées. Vous savez de quoi ils sont capables. C'est pour ça qu'ils m'ont puni et pris mon vaisseau. Vous savez que c'est faux. Pour vos conneries, n'importe qui aurait été condamné en cour martiale. C'est votre connaissance des Moissonneurs qui vous a sauvé la peau. Mais vous m'avez soutenu. Oui, j'ai confiance en vous. Et le comité aussi. Je suis un soldat Anderson, pas un politicien. Vous n'avez pas besoin d'être ni l'un ni l'autre. Vous devez juste nous aider à arrêter les Moissonneurs par tous les moyens. On vous attend tous les deux, Amiral. Bonne chance à vous, Shepard. Anderson Shepard Ashley Lieutenant-commandant, comment ça s'est passé Avec eux, on ne sait jamais. J'attends les ordres, là. Amiral Allez. Vous vous connaissez On peut dire ça. Amiral Anderson, Shepard. Quelle est la situation Nous espérions prendre de vous. Les rapports qui nous parviennent sont complètement dément. on n'a jamais rien vu de tel. C'est le silence radio pour de nombreuses colonies, et tout ce qui se trouve après le relais d'Elios. Quelle que soit cette force, elle est incroyablement puissante. Faut m'appeler pour confirmer ce que vous savez déjà Les Moissonneurs sont là. Mais alors Comment faire pour les arrêter Les arrêter On ne parle pas de stratégie ou de tactique, mais de survie. Les Moissonneurs sont plus avancés, plus puissants, et plus intelligents que nous. Ils ne connaissent ni la peur, ni la pitié. Mais... il doit bien y avoir une solution. Chacun d'entre nous doit être prêt à mourir pour sauver l'humanité. Sinon... Ils ont déjà gagné. Et quoi C'est ça, le plan Amiral, on n'a plus de contact avec Séléné. La Lune Ils ne peuvent pas être déjà si proches. Comment ont-ils passé nos défenses Amiral, le QG britannique a un visuel. à la quête qu'est ce qu'on fait la seule chose qu'on puisse faire est de se battre ou de mourir il faut aller aux normandie Et tirons-nous d'ici Ici Anderson, au rapport, répondez. Lieutenant Williams, c'est bien vous Où en êtes-vous Contactez le Normandie, je n'y arrive pas. On se retrouve à la zone d'atterrissage. Terminé. Et c'est maintenant à nous de jouer Alors on a une arme dans la main euh, Alors on, bah là vous avez vu l'introduction On s'est fait, euh, fait attaquer Donc ça s'appelle les moissonneurs Apparemment ce serait pour nous éradiquer Alors là pour l'instant on se contente de fuir Parce qu'on va essayer de sauver notre peau Allez Donc on peut courir là il faut sauter Hop espace Alors Vous voyez les machins qui détruisent Bon c'est pas tellement bien fait au fond là bas On voit, voit qu'ils détruisent un peu rien il détruit un peu du décor mais derrière, non, on ne sait pas trop. Là on le voit, par contre... Alors, une échelle. Tac, tac, tac, tac. On a juste à passer devant, ça se fait tout seul. Euh, hop, ça c'était provisé. La barre espace. La barre espace sert à plein de choses dans ce jeu. Euh, normalement. Euh, elle, sert à, elle sert à sauter, à, à s'accroupir ou à sauter par-dessus. Allez, hop, si je... Oh, bon. Voilà, alors on a des ennemis. Ah là, ils sont là. Alors on la dessus, allez, en forêt. C'est des sortes d'aliens bizarres, on sait pas trop on sait pas trop trop ce que c'est. Hop, on descend. Hop, encore des aliens, là, là, là. Alors, je peux me cacher, vous avez vu, avec espace. Un peu de la peine à viser. Ah, J'ai plus de munitions, comme par hasard. Euh, ouais, alors on va attaquer. Ah là, avec F pour attaquer au corps à corps. Si je maintiens F, vous avez vu, ça fait, normalement, normalement c'est pas, ça. il y a une attaque de base. Et là, j'utilise la grosse attaque. Voilà, on s'est fait attaquer, mais c'est pas grave. Alors, euh, on va continuer. J'ai plus de munitions, donc c'est un peu la merde pour le moment. Donc là, il y a une porte. Oula, il y a un mec. Qu'est-ce qu'il fait Il veut essayer de me choper. On le tue. Euh, là, on va essayer d'ouvrir la porte. Voilà, c'est par là. Hey. Ça va aller. Tout le monde meurt. T'emmener dans un endroit sûr. Prends ma main. Vous ne pouvez rien pour moi. Je parle. Par ici. Ah, c'est un vrai désastre. À chaque minute, des milliers d'innocents sont victimes de ces machines. Je ne veux pas en être responsable. On n'est pas responsable de ceux qui meurent. On se bat pour ceux qui resteront après la guerre. Oui, vous avez peut-être raison. Ils ont frappé si vite ah, qui aurait pu penser que... On savait qu'ils arrivaient. Et pourtant, nous n'avons rien pu faire. Nous devons retourner à la Citadelle. Parler au Conseil. La Citadelle C'est ici que ça se passe. Ce sera bientôt le cas. Vous l'avez dit. Les Moissonneurs détruiront tout si nous ne les arrêtons pas. Le Conseil doit nous aider. Vous le pensez vraiment Non, mais vous étiez un spectre du Conseil. Ça doit bien compter, non Merci. Je vous en vaudrai ça. Et comment Récupérer des munitions. Ah donc on là, hop, charger. je passe sur les munitions pour les récupérer. Appuyez sur R pour recharger. Alors on ressort, on ressort à l'extérieur cette fois-ci encore. Alors là, il l'autre, il est en train de détruire tout ce qu'il oh. peut là-bas. On remarquait quand même que c'est très joli. Au niveau du décor, bon euh, au fond on voit bien que c'est. Ils ont pas pu tout faire non plus. On voit bien que c'est tout plat là-bas au fond. Mais tout ce qu'il y a autour de nous quand même l'environnement bouge beaucoup. Alors. Pour l'instant on n'a pas eu d'ennemis. Ah, il y a une explosion. Ah donc du coup on continue à progresser. Yep. Alors, qu'est-ce qu'on a Il y a des gens là en dessous, allez on saute Ça va vous deux Mais c'est vous, ils vont vous voir Et c'est dommage, ils nous ont vus. Alors là on est en position, euh, en ne touchant rien du tout, je suis automatiquement baissé. Alors je me lève, euh, en gros, là, je me fais un peu déchirer la planche. Alors, attendez, je vais vous expliquer, voilà. Donc ma vie, c'est censé être ce qui est, euh, ça doit être en rouge, je crois. Alors oui, donc j'appuie je, je, sur le clic droit pour, euh, pour viser et le clic gauche pour tirer. Ah, ça y est, il n'a plus, voilà, on va s'occuper du mec. Que s'est-il passé Notre navette a été abattue en plein vol. Vous avez une radio On doit contacter notre vaisseau. Non, il y en a une dans la navette, mais ça doit grouiller de ces saloperies. Ne bougez pas, on va vous sortir d'ici. Venez, allons voir cette navette. Allez, on continue l'exploration. On va aller voir la navette pour aller récupérer une sorte de radio pour essayer qu'on qu nous sorte de ce bordel parce que personne sait qu'on est là évidemment. Euh, ça, Voilà. Me donner de l'XP. Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors oula, il y a des ennemis là-bas. Enfoiré. Il faudrait que j'arrive. À, voilà, à me coller contre le. Comme je disais, comme. Euh, sur le. Sur le bord là. De la même manière qu'on qu s'accroupit tout ça. Ça se fait tout seul, mais il faut appuyer sur la touche. Alors là on a des ennemis, je sais pas si on a des munitions. Si munitions. Allez 9, 6, 3.. 0, faut que je recharge. Ouais, donc j'en ai encore 65, ça va. Alors, il n'y en a plus. On attend, on sait jamais, parce que des fois, il y en a qui arrivent. Hop là. Allez. Ah, crève. Ouais. Oh, ouais, ça devrait être bon, il devrait plus en avoir. Non. Ah non, il y en a encore. Il vaut mieux être patient hein, sur, ce, sur ce parce que si vous vous jetez dans le sac, euh, ils, vont vous, ils vont vous massacrer, les mecs. Voilà. Il a l'air d'avoir personne, là il y a Un truc Alors bon, il n'y a plus personne Ah si, il y en a un, là Vite, vite, avant qu'il me tue Alors ma vie, ça semble plutôt être le truc bleu Si euh, c'est une sorte d'endurance Ou alors je ne sais pas Alors tiens, une radio, elle doit être là Tiens, une arme aussi, ça va changer un peu Normandie, ici Anderson, vous m'entendez Amiral, où êtes-vous Au port près d'une navette abattue. Je vais activer sa balise de détresse. Envoyez les secours, il y a des blessés ici. Lieutenant ah. ah. Merde, j'ai perdu le signal. J'espère que cette balise fonctionne. Et merde, on a de la compagnie. Voilà, on a des nouveaux ennemis parce qu'on s'est fait un peu repérer en restant au milieu. Alors là, il faut peut-être que je me décale parce que je me fais déchirer la tronche. Ouais, regardez, ma vie, elle part, part en sucette. On va plutôt se décaler vers la gauche. Voilà. Et revenir quand il le faut. Alors là, il, le mieux, c'est de viser dans leur tête. Hein. Est-ce que j'ai compris C'est mieux. Euh, bah, comme n'importe qui, hein. on tue plus vite quelqu'un en tirer dans sa tête. Hein. Et eux ils ont l'air un peu résistants. Il y en a qui ils apparaissent un peu de partout quoi. On sait pas, ils, ont, ils sont écrasés ou quoi Leur vaisseau il est où Il y a derrière on dirait, mais on dirait qu'il en. Ouais, C'est bizarre. Et ils, ils viennent un peu en dessous, un peu au dessus. Il n'y a, de a plus de munitions, je change d'arme. Mage gauche. Alors. Bon, il y en a encore. Il y en a toujours. Elle pas crever. allez. Ah, si y crève, mais il y en a, il y en a, comme il y en a 50 milliards par avion. La cavalerie arrive, messieurs Il était temps On y va Vous avez vu ces hommes, comme moi. Ils sont des millions, et ils ont besoin d'un chef. C'est aussi notre combat, Anderson. Sans aide, c'est un combat perdu d'avance. Notre seule chance de vaincre les Moissonneurs, c'est d'unir les forces de la galaxie. Parlez au Conseil. On a besoin de leur aide. Et s'ils veulent pas m'écouter Je vous fais confiance. Allez, partez C'est un ordre Amiral, j'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Tenez, vous êtes réintégrés. Commandant Vous savez ce qu'il vous reste à faire Je reviendrai, Amiral, avec une armée, c'est promis. Bonne chance. Merci, Shepard.